Y'a pas vous et bien quoi on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ça fait quelques temps qu'on s'est pas retrouvé comme ça pour aller se faire une petite vidéo gaming du jeu vidéo, c'est vrai que ces derniers temps j'avais sorti un petit peu moins, mais ça on va en parler dans quelques temps, on est au 29ème jour de mon mois, une vidéo par jour pendant un mois ça fait pile 29 jours que tous les soirs vous avez la chance d'avoir une vidéo de Zach, euh, ça conclura demain avec Zach en relief, avec Magla, comme je l'ai noté ici il euh, bah, y aura la VOD demain soir, quoi, tranquille et euh, je continuerai sur un très bon rythme derrière, mais ça permettra également à Mathéo de souffler hein. je, pense pas je pense pas rajouter à moi une vidéo par jour pendant un mois, ne serait-ce que pour Mathéo et ensuite pour moi-même, mais j'ai remarqué vos retours sur mes euh, dernières vidéo et j'ai vu ce que vous avez kiffé j'ai vu ce que vous a peut-être un petit peu moins plu et euh, j'en suis très satisfait sincèrement je vous fais un gros coeur un gros big love pour les accords hashtag 100 c'était un, un accord libre spécial pour moi qui a été géré par Douag j'ai pu me livrer j'ai pu discuter même dans les commentaires certains ils disaient ah Zach t'as besoin de parler hein. ouais j'avoue ça me fait plaisir de discuter et de faire moi même ma propre émission donc c'était de la frappe gros coeur sur vous franchement plus de 100 000 vues c'est un VOD vraiment comment je suis content je suis très content je vais être, être avec moi avec vous ça fait plaisir on va aller sur Vanguard Vanguard ça fait quelques temps que j'avais pas fait une vidéo dessus aujourd'hui j'aurais de mon battre les couilles et d'envoyer bordel d'accord donc euh, j'ai déjà monté deux armes en or voilà euh, regardez je, je, dans, dans l'accueil là j'ai ma stg en or j'ai monté la mp40 également classique et euh, là en ce moment je suis en train de monter la type 100 donc on va faire une vidéo à la type 100 j'ai envie de jouer tranquille shipment et das Haus, d'accord je vais euh, vraiment à la cool on va discuter et on va se la donner c'est parti, baby. Aujourd'hui est une game où je sais que je vais devoir accepter la souffrance, d'accord Je sais, je vais sur Das Hose, d'accord Le mode Shipment et Das Hose, a.k.a. le mode fusil à pompe bis. C'est comme quand tu vas faire une séance de crossfit ou d'un truc de malade mental comme ça. Tu sais que ce sera bouclier dans le dos, fusil à pompe de combat. Et souffrance quasi certaine et infinie souffrance quasi certaine et infinie mais tu sais quoi j'accepte je dis oui j'embrasse ces souffrances vraiment hey, je prends la souffrance je me la mets dans le huc, mon gars donne moi des souffrances je veux souffrir je, je veux galérer je veux me prendre des coups de fusil à pompe et hurler parce que j'ai été trop heureux ces derniers temps j'étais wow. trop heureux je, je mérite un peu de couille je mérite un peu de couille dans ma vie je, je, je demandais des beats. En <rire> oh, voici une belle, voici une belle bite Je reviens de Copenhague, les amis. Quel bonheur c'était. Vraiment, je vais être heureux avec vous. C'était vraiment de la grosse frappe. Je suis trop heureux d'y avoir été. C'était une très belle ville. Je me suis régalé. Et vos retours sur le premier vlog sont vraiment très très bons. Encore une fois, j'en parle dans ma FAQ. Tu vois, j'étais en mode. Bon, c'est vrai. Tu vois, les vlogs, c'est pas ce qui fait le plus de vues. Mais ceux qui prennent le temps de les regarder, les aiment. Tellement que je peux pas les enlever et moi j'adore tellement faire ça que vas-y les gars ils prennent une chance, ils prennent le temps comme ça tiens de laisser une chance à un contenu et ils kiffent tu vois, je, je peux pas, je peux pas, donc je répète ce que j'ai dit pendant, oh le petit double, je répète ce que j'ai dit la dernière fois et je l'affirme encore une fois même, de, de plus fort que jamais, petit chien, on est bien, je ne stopperai pas les vlogs, ça continuera et je vous mets en description, et plus en petite fiche là, le, le, le vlog Copenhague numéro 1 c'est vraiment de la pure frappe, vous ne regretterez pas. C'est-à-dire que quand vous allez sortir de ces 15 minutes de vlog, vous allez vous dire, putain, euh, de la frappe quand même, c'était vraiment cool. Donc euh, je, je vous fais confiance et puis voilà, c'est bien, on est tranquille. Ah là là là là, arrive la première saison soon là. Il va y avoir la saison en plus où on va avoir le nouveau Warzone là, la, la fusion Warzone X, euh, X Vanguard. J'ai hâte de voir ce que ça va être. Euh, je vous cache pas que. Il m'a tué aussi loin, pardon. Attendez, je, je me permets Je me, je, je me permets, ouais, attends. Oh non, en plus Du coup, j'ai pas eu mes informateurs locaux Les informateurs les plus chauds de la région Ceux qui viennent et qui te disent la position des ennemis tout en étant torse nu Ces mecs-là ne sont pas venus compléter mon arsenal de streaks obtenu. Oh, j'ai bien le sub. Là. Attends, je voulais, mes je voulais mes informateurs. là, J'ai le sub. Bah, c'est pas grave. Donc Du coup, arrive la fusion Warzone Vanguard. Arrive également... Euh la saison 1 de Vanguard et j'ai hâte d'y être j'ai déjà hâte d'y être, comme vous le savez Warzone c'est pas un des contenus que j'ai le plus proposé sur ma chaîne, j'en ai même quasi pas proposé de Warzone en soi sur ma chaîne, genre c'est vrai que j'ai beaucoup fait l'impasse mais je suis pas contre y jouer en ce moment tu vois, je, je, je n'ai jamais rien eu contre le jeu, même si c'était pas toujours ma cam et à actuelle, je pense que je vous en proposerai un petit peu quand il y aura la fusion qui sera totalement effective tout ça je regarderai pour vous en proposer un petit peu Notamment, pourquoi pas parler de la mage Je viens de prendre une dinguerie. Pourquoi pas parler de la mage Pourquoi pas regarder ce que ça donne Pourquoi pas tester un petit peu tout ça Pourquoi pas. Tu vois On s'ouvre les possibilités. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, il y a eu moins de gaming sur ma chaîne. Et j'aime ça. J'aime le fait qu'il y ait moins de gaming sur ma chaîne. On va en parler, mais j'aime le fait qu'il y en ait moins. Mais celui qui y a, bah, je suis pas contre laisser une petite place à, à ça tout en, bien sûr, suivant ce que va donner la saison 1. Parce que moi, je l'attends cette saison 1, mon gars. J'attends la mise à jour de la saison 1. Je sais que la saison 1 de Vanguard va apporter une nouvelle map, va apporter le pass de combat, va apporter. Nouvelles armes, etc. Et moi, Vanguard, euh, même si la la massia populaire euh, ne veut pas apprécier le jeu et dire que c'est un jeu de merde. Moi, personnellement, vu que je passe de bon temps dessus, je suis absolument pas contre me la donner. Ils jouent tous aux pompes, je suis obligé de jouer reculé. Je ne peux même pas avancer. C'est-à-dire que eux, là, dans leur tête, ils vont se dire « Oh putain, Zach, euh, c'est un fils de puni, euh, Oui, c'est vrai, mais à <rire> l'heure actuelle, il y a un mortier à ma gauche, il y a des pompes de partout. Je... C'est-à-dire que le jeu veut pas que j'avance, là. hop Après, je peux essayer peut-être de ramasser un pont ou oh, un fusil à pompe. Est-ce qu'on essaierait pas d'ingri Je vous cache pas que mon fusil à pompe, j'ose même pas y jouer. Enfin, je sais que vous aimez pas voir que des mecs qui jouent méta. Non Ouf, j'ai actuellement euh, le code chiffré juste avant de mourir. J'ai pas perdu mes yarches. J'ai pas perdu mes yarches. J'ai pas perdu mes yarches. J'ai cru que j'avais perdu mes yarches j'avais grand le Là par contre, faut pas que je meure. Ouf, ah bon, j'ai les oh, Ah, FANQUAN Ah enfin, bah gros, je meurs. hein Tu viens dans le spawn, tu veux que je fasse quoi Connard donc je pense que je vous propose un peu de Warzone, j'ai hâte de voir la saison 1 En plus j'ai vu BF, il y a une mise à jour, le jeu va un petit peu mieux, pourquoi pas J'ai vu que vous avez également apprécié ma vidéo sur Halo. non c'est bien l'air. En ce moment il y, a, il y a boire et à manger chez ZackNani, je me sens bien dans mes contenus, je me sens bien dans mes bots. Je me sens bien dans, dans ce que je fais et j'espère que c'est également votre cas je pense vous proposer pas mal de bangers. Alors en plus, Loop, vous avez vu Loop ma nouvelle émission Elle est enfin sur Spotify, d'accord, ça y est vous pouvez la trouver, vous tapez Loop l'émission, peut-être un truc à ça sur Spotify, Il y a les deux premiers épisodes, le troisième arrive. Et euh, là en plus j'ai une émission spéciale qui va arriver avec Sardoche et Joël ce week-end. Oui, oui, je, je mixe Sardoche et Joël okay. dans une émission, ça va ça être très funky. Je mixe Sardoche et Joël et on va faire une émission où on va classer les grands moments du Twitch français. Genre on va prendre les clips, les contextualiser, et les classer pour essayer de d'établir les plus marquants. Donc euh, ça va être une émission de qualité, ce sera euh, ce jeudi à 18h. Ouf, comme euh, depuis le début sur loop. Aïe, je suis à deux doigts de canner, mais ouais, c'est le feu partout Mais c'est le feu partout Mais on comprend rien frère, je viens de spawn, à l'aide Mais je merde, allô Mais je, je viens de réapparaître, mais c'est quoi ce streak Laissez-moi vivre, mais j'en ai marre du feu Ramenez-moi de l'eau partout, noyez-moi, mettez-moi la tête sous des litres d'eau Bon là j'ai pas trop de chance de m'en sortir là pour le coup 49 kills en plus c'est moi qui ai le top regard de la game ah, quasiment. Bon, on est en train de perdre mais c'est pas grave Donc non vraiment devant vous vous avez un frérot qui est de bonne humeur Et qui est très content d'avoir réussi à Let's go je l'ai tué euh, D'avoir complété ce euh, moi une vidéo par jour pendant un mois Je vous cache pas que Oh fils de pute, quand j'étais à Copenhague et que j'avais rien là bah, le 27e jour et que j'ai fait mon petit vlog Parce que tu sais le vlog où j'ai vu Simple, donc en gros je suis allé à Blast 1 genre j'ai eu full chat En gros je vous explique ma situation C'est la deuxième fois dans ma vie que je vais dans une ville Donc la première fois c'était Berlin, le Starlader Berlin, là c'est la, la, la Blast 1 C'est la deuxième fois que je vais dans une ville au moment où il y a une compète CS C'est même pas voulu, je fais même pas exprès Mais au moment où je suis dans cette ville, bah tiens il y a une compète CS Et euh, j'arrive à avoir des connexions pour réussir à avoir des places tu vois des trucs sympas. Tcha Blast première, j'ai pu voir Simple en vrai, j'ai pu euh, kiffer le show un petit peu, tu vois le bail. Fils de pute, va. Oh, il est pas content ah oui, il a... Oh mais lui, il a hurlé sa tante. Il a hurlé sa tante, mon Dieu Il était vraiment pas heureux, lui. Ah tu sais quoi, je pense aux mecs qui... Je sais que même dans les gens qui me regardent, il y en a, ils jouent comme ça. Je le sais, à chaque fois que je vous invite pour jouer et que je suis en stream, il y en a plein qui jouent comme ça parce que vous jouez méta. Et c'est pas grave, je vous en... La vie de ma mère, je vous en veux même pas de jouer comme ça. Mais je me dis, les gars qui jouent de cette manière sur le jeu, qu'est-ce qui vous anime pour jouer ainsi Genre Genre, je suis sûr que sûr que ça doit être des moments trop détente. Genre vous rentrez de journée compliquée et bien chiante, vous prenez le pont, vous allez sur Das OC Shipment et à ce moment-là vous expiez toute la merde que vous avez vécue pendant la journée. Une meuf chiante, boum, le patron relou, boum, le taf chiant, boum. T'es là, tu expies tout ce que t'as vécu au travers d'un gameplay bien crade, bien vénère, bien dégueulasse et vous kiffez ça. Mais je le sais que vous kiffez ça, ça fait de vous un peu des petits bâtards mais vous êtes trop marrants. ça me fume vraiment. C'est vraiment des mecs sans foi ni loi, gros Mais on aime ça, on aime ça les mecs sans foi ni loi. Non on aime pas ça, mais c'est pas grave. Quoi. Disons comment on en rigole okay. bien quoi. Ok ils sont au fond. Et okay, encore un kill, c'est pas mal. Hop, patinoscope. Les... Good. Non mais encore Mais ça fait beaucoup là non Troisième feu man là, on, a... on en a marre. On ne respire plus. Oh devant tant de feu. Mais on ne respire plus, mais on ne... <rires> <mécévoles> <méligues> oh la commu, la commu, la commu, tout toute La commu, la commu, la commu, toute tout... La commu, la commu, la commu... La la commu, la la commu... La, la commu. Ok, t'es plus kill. je l'avais eu. Ah, je l'avais eu, je l'avais, je l'avais eu. You like my shotgun in your face? No, I like the jungle in my face. C'est ético. Cette couille a de graves problèmes mentaux sérieux. On fait combien 72-30 Bon bah c'était quand même très énervé Bon la, la team trust hein, euh, Inutile que je dise Ce que je pense de vous foncièrement Parce que vous êtes vraiment Des hommes de basse vertu Bon et bah ben, allez, C'est tout pour moi pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu On a quand même fait un gameplay sympa Si c'est le cas N'hésitez pas à le dire en commentaire Comme d'habitude à partager Et je vous dis à la prochaine les amis Bisous